Oui, bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Euh, Bonsoir ma fille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui, toi, tu as quitté où à Haïti. Tu as quitté Haïti. Oui, papa. Pour le portefeuille aussi. Oui, oui, pour le portefeuille. Oui. Y a un ah d'accord. C'est toi qui veux la valise magique. Oui. Ah d'accord. Je vais vous faire d'abord la démonstration du portefeuille magique. Et après, dans la vidéo suivante, je vais profiter pour faire les... La valise magique pour que toutes les internautes ils vont voir comment utiliser une valise, une valise magique. D'accord oui. Vous n'avez pas cru, je vous ai parlé, vous avez dit que vous allez venir voir, voir réellement a si a le portefeuille un... est magique. Oui, c'est comme ça. Plus. Il faut faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui n'aiment pas leur vie en fait. Et ah. ils ne respectent pas les divinités. Ah, okay. Dans la vie, il faut être parfait. Même, même si on n'est pas parfait, il faut être un peu direct. Tout, personne n'est pas parfait dans la vie. Mais il faut apprendre à dire la vérité à son prochain. Et apprendre à donner de, à donner ce qu'on a à partager avec les autres. D'accord Donc, je vais pas tarder. Je vais profiter de l'occasion pour montrer à tous les internautes ceux-là qui disent que le portefeuille magique n'existe pas. Je vais les montrer ce que c'est qu'un portefeuille magique aujourd'hui. Comment fabriquer un portefeuille magique? Comment utiliser un portefeuille magique? Il y a les gens qui qui les blagues, ils leur donnent de l'argent et ils ne font rien pour eux. Et après c'est pour demander de l'argent après. Si je te fais ce portefeuille, je te donne ça, tu vas commencer par utiliser en même temps. Tu n'as plus besoin de faire quelque chose. Quelqu'un qui veut faire un portefeuille magique à quelqu'un. Soi-disant marabout. Et il n'a pas ces quatre génies-là. Ces quatre génies, les deux génies qui sont au milieu ici, je ne l'ai pas payé ou bien je n'ai pas fait chaud d'un. Je l'ai dit de mon arrière-grand-père. D'accord C'est lui qui s'appelle le Ils sont là, ça fait plus de 200 ans. D'accord Donc, il faut savoir à qui vous allez vous adresser. Il faut dire à, la, dire à la personne que vous allez venir et il va le faire devant vous et vous allez voir avec prof, vos propres yeux. Il faut plus envoyer de l'argent depuis l'extérieur. Il faut venir et la personne va vous faire le travail. D'accord oui. Ne dormez pas, suivez très bien avec moi. Est-ce que ça peut aller oui. Donc oui. tout le monde, vous me suivez. D'accord Regardez. Il y a quoi dans ce portefeuille il a rien dedans. Yeah. Vous voyez il Oui, il faut l'autre, il faut regarder. Euh, voilà. D'accord, d'accord. Donc, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure et vous allez voir. Donc, chaque matin, tu prends ton portefeuille et tu appelles le nom de trois banques différentes que tu connais. Et quand tu prends le portefeuille, ouvre tu tu trouves l'argent dedans, tu ramasses avec la main gauche. On ne ramasse pas avec la main droite. On ramasse avec la main gauche. C'est comme ça, ça se passe. Et il y a quelques totems, je vais vous dire, vous allez respecter ces totems là. Donc, dites, il faut me donner le nom de deux banques différentes et je vais ajouter une. La Banque Continentale. UUB banque D'accord. T'es tout là que les bons. Je vais évoquer mes génies. Suivez très bien. Il faut regarder. Le monde entier regardez avec moi. T'es tout là que les bons. Mais la rue me l'a dit ça beaucoup. Gang, gang beaucoup à Béko. Bon, nous continuons le show. Bon, Dark, il est a si checké. Bon, checké. Regardez très bien avec moi. Je vous ai dit le portefeuille magique. Venez. Venez, je vais vous démontrer ce que c'est qu'un portefeuille magique. Tu, tu Vous allez toucher à l'argent et voir hein, que des vrais billets de banque. D'accord Et ce portefeuille magique que tu vois, ça produit à partir de 2 millions jusqu'à 4 millions. D'accord donc, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle mon numéro encore. Et c'est le plus 229 68 28 98 94. Donc, ce portefeuille que tu vois là, tout à l'heure, je vais vous dire comment on fabrique ça. Okay. C'est très simple. Et si vous voulez, ce qui va manquer seulement, ce sont ces trois et ces, ces génies qui sont ici. C'est lui qui s'appelle les génies qu'on appelle et à et, et D'accord? Donc pour vous qui qui avez l'habitude de dire, qui a pas le portefeuille magique, vous avez tout Est-ce que vous avez vu? Oui. Vous avez vu? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est un portefeuille déjà préparé. D'accord. Regardez ce portefeuille, par exemple. Je fais aussi la calebasse magique. Vous voyez? Cette calebasse si vous voulez, je peut vous démontrer ça encore. D'accord Cette portefeuille, je le fais et j'envoie ça souvent aux femmes. Aux femmes mariées. D'accord Donc, je vais vous montrer. Regardez très bien. Il y a quoi dedans Il y a quoi dedans Regardez. D'accord Regardez. Donc, chers internautes, c'est un portefeuille déjà préparé. Ce portefeuille, c'est déjà préparé et c'est là. C'est pourquoi j'ai voulu vous démontrer aussi pour que vous allez voir. D'accord Donc, tu es femme mariée, tu prends ton portefeuille chaque matin, tu fermes. Tu fermes le portefeuille. Et tu appelles le nom de trois banques différentes que tu connais. C'est nécessairement on va appeler le nom de Forcé, tu dois connaître avant de prendre ce portefeuille. Chaque matin. Ah. Chaque matin, tu appelles le nom de trois banques. D'accord? Et je peux encore, si je suis ça produit comme ça, je peux encore déposer l'argent à la banque. Oui. En oui, il n'y a pas de problème. D'accord, donc suivez très bien avec moi. Suivez, suivez très bien avec moi. Qu'est-ce que c'est ah. oui. ça oui ça, ça c'est un... oui c'est pourquoi hein. j'ai appelé le nom de des banques euh... de l'europe donc si donc vous pouvez ça en dollars aussi oui il n'y a pas de il y a pas de problème d'accord donc je vais vous dire aujourd'hui le portefeuille magique c'est quelque chose qui est très simple à fabriquer seulement il a des il a des thème respecter il y a des il y a des choses à ne pas manger à ne pas boire pour utiliser un portefeuille magique mais pour préparer ce portefeuille c'est simple mais quand tu n'as pas ce génie tu ne peux pas le fabriquer c'est pourquoi vous allez vous allez voir sur les réseaux sociaux il y a beaucoup qui sont, qui qui qui ont l'habitude de, de conduire les gens et prendre leur argent et ils prennent la fuite ils ne connaissent rien c'est génie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai hérité de mon arrière-grand-père. C'est plus de 200 ans. Ça daté de 200 ans. D'accord C'est un portefeuille qui produit toutes les monnaies du monde. La calebasse aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est ça. Et moi, le fondateur... Oui. Ici aussi, par exemple, je peux vous démontrer. D'accord Mais j'ai pas trop de temps. D'accord donc, si arrivé au pays, il y a quelqu'un qui a besoin de ce portefeuille, vais me le ramener et je vais le faire de, devant lui. D'accord? Donc, ce que j'ai à dire à tous ceux qui me suivent là actuellement, c'est que n'envoyez pas de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dites à la personne que vous allez venir. Parce qu'il y a des malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes et il y a Allah qui suivait tout le monde. C'est ceux qui oublient. D'accord. Donc, je vais vous laisser. Vous allez rentrer. Comme il fait nuit. D'accord.